Bonjour les amis et bienvenue ici à Drancy pour parler de la francophonie. Bah ouais, je fais des rimes. En effet, c'est sur l'île de Djerba en Tunisie que se déroulera le prochain sommet de la francophonie, les 20 et 21 novembre 2021. Cet événement international est organisé par la secrétaire générale et le président de la République tunisienne. Mais au fait, qu'est-ce que la francophonie Eh bah posons la question à, dans nos quartiers. Allô, centre-ville Et bien ici Fakar, la francophonie, c'est de la francophonie. Des amis, des échanges, de la convivialité et surtout que du bonheur. Ouais Il faut dire qu'il y a 88 pays qui participent à la fête ouais et 300 millions de francophones. Ouais Ça en fait des copains. Hein ouais Après l'anglais, le français est la deuxième langue des organisations internationales. Ouais c'est aussi la quatrième langue la plus utilisée sur Internet. A ouais vous les studios T'es à l'antenne, Paca Euh... Déjà Eh bien voyons ce qu'en pense le quartier Petit-Drancy. Eh bien ici l'ambiance est beaucoup plus calme. Ici on présente les quatre chefs d'État, fondateur de l'OIF en 1970, à savoir le président sénégalais Léopold Sédar Sangor. Je rêve d'un monde de soleil dans la fraternité de mes frères aux yeux bleus. Mais aussi le président tunisien Habib Bourguiba. La langue est un lien remarquable de parenté. Ainsi que le président nigérien Amani Diori. C'est par l'évolution de la femme qu'on fait évoluer tout un pays. Et sans oublier le prince du Cambodge, Norodom Sihanouk. Mais maintenant, les, les festivités se poursuivent, je vous rends l'antenne. C'est déjà fini, et voilà ce cadran-ci on pouvait dire sur la francophonie. Allez les gars, tous à Djerba, j'adore les rimes. Chers francophones, n'hésitez pas à partager cette vidéo à un maximum, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus là, ça, ça me ferait extrêmement plaisir. Moi je vous dis à bientôt, au revoir, et bonne francophonie. Monsieur, un autre verre s'il vous plaît.